Bonjour à tous, aujourd'hui et dans les vidéos qui vont suivre, je vais être à la mer, j'espère que ces vidéos vous plairont, j'ai fait une grande roue qui se situe à la place West End. donc j'espère que ça va vous plaire, bien évidemment si ça vous plaît, N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Waouh Waouh What the fuck? Wouh What the fuck oh, what the fuck? On tourne, on tourne, on tourne. Ça va à la vue. On peut nous C'est une ouais. vidéo. Et voilà, une petite vidéo pour maman. Génial!